Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le travail d'aujourd'hui n'est pas très compliqué a priori, mais je vous demande de prendre le temps de le faire bien. Alors d'abord, euh, vous écrivez dans votre cahier en partie leçon, le titre, le titre du chapitre, le titre du paragraphe, le titre du petit paragraphe, et vous reproduisez cette figure. Euh, faites attention à bien euh, placer les points au bon endroit, à bien écrire les lettres là où elles sont placées, à tracer la droite rouge et la droite verte. Vous mettez la, la vidéo en pause et on reprend après. Donc il s'agit, en temps du quadrillage, on veut tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe vertical, donc ici le rouge comme si c'était un miroir, c'est-à-dire que la figure va se retrouver de l'autre côté, ou bien par rapport à un axe horizontal, l'axe horizontal ici ça va être le vert, comme si c'était un reflet dans l'eau, Donc, comme si on s'imagine dans l'eau. N'allez pas trop vite, commencez par bien prendre le temps d'imaginer dans votre tête comment va se retrouver cette maison-là. Volontairement, C'est volontairement que j'ai mis qu'elle était inclinée ici, vers la gauche. Du coup, là, dans son reflet, ça va être incliné dans l'autre sens. Bref, vous allez le faire au crayon de papier, comme ça, s'il y a des erreurs, vous pourrez gommer. Regardez bien, la fenêtre est près du miroir et la porte est loin, entre guillemets, du miroir. Donc, qui dans le reflet va être proche du miroir, qui va être loin Là, ce point-là, il est à trois carreaux. Donc son reflet, il va être à 3 carreaux. Le sommet de la maison, il est à combien de carreaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc comptez bien les autres carreaux de l'autre côté pour être pile au bon endroit. Et attention aux lettres. C'est marqué maison, mais après ça va se remettre dans un miroir. Donc OK, le N, il va être juste à côté. Regardez bien, là, ça s'incline depuis ici, près du miroir, jusque là-bas. Ça s'éloigne du miroir, donc dans le reflet où ça va être. Bref, vous mettez la position en pause. Là, la vidéo, pardon, en pause. Donc Normalement, vous avez terminé. Je vous montre ce que ça donnait si vous ne vous êtes pas trompé. Si vous ne vous êtes pas trompé, ça donne ça. Vous regardez, si, vous regardez, mettez en pause pour bien regarder s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, vous essayez de comprendre votre erreur, vous gommez, et puis vous revenez au précédent. Parce que si vous recopiez la correction, ça ne va vous servir à rien. Ok, donc on imagine maintenant que c'est juste. Je vous remontre un coup. Et donc maintenant, il s'agit de faire la, le, le symétrique de ce qui est ici comme si c'était un reflet dans l'eau. Donc de nouveau, d'abord, euh, vous regardez bien, vous imaginez dans votre cerveau, n'allez pas trop vite. Là, il y a un carreau d'écart, donc combien il va y avoir d'écart ici Entre le haut de la maison et les lettres, combien il y a de carreaux Donc entre le reflet et les lettres, combien il va y avoir de carreaux, etc. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de bien le faire. Je vous montre la correction à nouveau pour le vert. Euh, vous voyez, je crois que moi je m'étais trompé un premier trait là, Le ci il est faux, et après voilà, ça donne ça. Vous regardez si vous avez des erreurs, si vous avez des erreurs, vous essayez de comprendre pourquoi, et vous revenez ici pour euh, refaire votre figure et vérifier ensuite que vous avez juste. Bon travail